Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Dizer, comédienne danseuse et j'ai été sollicitée par le département de Savoie et Savoie Biblio pour animer la prochaine formation autour de l'album Première Page 2021, l'album de Delphine Grenier, Avec toi. Dans mon travail, je tisse le corps et la parole. Le corps avec l'approche de la danse mais aussi du théâtre gestuel, et la parole, en tant que comédienne et conteuse, puisque je raconte des histoires, des récits, des contes, des nouvelles. Ce que j'aime, c'est venir enrichir la parole avec du mouvement. Parfois même, elle se substitue au mouvement. Le mouvement va parfois la prolonger, la remplacer, la doubler. Ça dépend de l'intention qu'on a. C'est ce qu'on va travailler sur cette formation. On va vraiment travailler sur le mouvement corporel, le mouvement corporel qui va nous donner des images qui vont nous permettre de créer notre propre récit à chacun. L'album de Delphine nous laisse beaucoup de place pour créer notre propre récit. À chaque double page, un épisode de la journée ou de la vie, on peut y voir plein de facettes un épisode de journée représenté par un animal différent. Donc on va pouvoir aller travailler sur l'animalité, donc un travail corporel où on va faire rentrer un animal à l'intérieur de nous et donner une couleur à notre corps, une forme à notre corps, un volume à notre corps qui va être très différent suivant les animaux. Un ours avec son poids, son volume, qui ne va pas être la même corporalité que l'oiseau qu'on voit voler ou alors simplement que le renard qu'on voit à l'affût. On va travailler sur aussi les sons, la création des sons qui vont enrichir notre histoire. La création de sons, c'est aussi notre corps, c'est notre bouche, ça va avec notre bouche, mais c'est aussi fait, on peut taper sur notre corps, on peut faire grisser, crisser des choses et on peut aller chercher des sons extérieurs qui vont nourrir notre travail corporel et notre travail gestuel. Et on va aussi aller travailler sur les états internes. Les états internes parce que, justement, je ne vais pas exprimer de la même façon euh, mon ours en colère ou mon ours joyeux. Le roi des animaux, c'était l'éléphant. Et l'éléphant, il était tellement gentil qu'il s'est fait pousser les dents vers le haut, histoire de ne jamais rayer le plancher. Au plaisir de se retrouver pour découvrir et pour explorer, expérimenter ensemble tout ce travail entre mouvements, et parole.